Le contexte géopolitique actuel amène des grandes questions et il faut prendre le recul. <rire> Qu'est-ce que tu penses des différents conflits actuels Magicard Magicard Magicard magica. Je pense qu'il a tenu. Les... Ouais, vous voyez la technique, on est à type on sous masque. Voilà. Ça on est dans les règles et on se fait plaisir. Euh... Euh... Arrête, <rire> Oui. oui, ça va se battre pour faire le tour. Oh, ça va, ça va.